Quelques minutes, je me suis senti plus simple. J'ai remis toute ma vie en question. Ah ah, Wakanda! C'était quoi ça? C'était C'est